Vendez-moi ce stylo. Franchement, vous en avez pas marre d'entendre cette euh, reprise du Loup de Wall Street à chaque fois que vous regardez une vidéo sur les techniques de vente. C'est pas parce que vous avez regardé le Loup de Wall Street que vous avez une meilleure façon de vendre, vous avez des meilleures techniques de vente, vous n'êtes pas devenu un meilleur vendeur juste en apprenant à vendre ce stylo. Surtout que si vous utilisez la méthode euh, qui est utilisée dans le film pour vendre ce stylo, dans 90% des cas, vous allez vous planter parce qu'il manque plein d'éléments pour pouvoir faire une vente. Donc effectivement, euh, c'est important de se concentrer sur les problématiques. Mais aujourd'hui, je vais vous partager une méthode de vente, une technique de vente en cette étape qui est tellement efficace que cette fois, c'est vos clients qui vont vous supplier de prendre leur argent. Peu importe ce que vous avez envie de vendre, que vous ayez besoin de vous vendre dans un entretien d'embauche, que vous ayez envie de vendre ou vous avez besoin de vendre le produit qui va faire exploser votre carrière, qui va changer complètement votre façon de vendre et qui va vous permettre de prendre peut-être des responsabilités ou un meilleur poste ailleurs. Peu importe ce que vous avez envie, que vous ayez aussi besoin de vendre votre propre service ou euh, vos propres produits en tant qu'indépendant ou en tant que freelance, cette méthode va considérablement changer votre vie. Vous allez vraiment augmenter vos, euh, vos taux de vente, vos taux de conversion. Et euh, ça ne sera pas simplement vendre un strilo. Vous pouvez l'utiliser pour vendre tous les produits, tous les services que vous allez avoir besoin de vendre dans votre vie professionnelle. Alors avant que je vous explique cette méthodologie de vente, j'aimerais qu'on signe ensemble une promesse, que l'on fasse un pacte ensemble. N'utilisez surtout pas cette méthode si vous avez envie d'avoir une action malhonnête. Ne vendez que des produits honnête que des services honnêtes avec cette méthode elle est tellement efficace que je ne souhaite pas qu'elle tombe dans euh, de mauvaises mains donc si euh, c'était pas votre principe que vous savez que vous êtes un peu borderline sur votre produit ou votre service Concentrez-vous sur votre produit, concentrez-vous sur votre service, mais n'utilisez pas cette méthode. Je vous demande de quitter cette vidéo et de ne pas la regarder. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Je suis coach et expert en prospection digitale, en performance digitale. J'accompagne les équipes de vente, les équipes marketing et les entrepreneurs à mettre en place des dispositifs qui leur permettront de ne plus jamais avoir besoin de prospecter et d'augmenter considérablement leurs ventes. La méthode que je vais vous proposer, elle est donc en sept étapes. En réalité, je vais vous présenter huit étapes. Il y a une étape très, très, très importante avant de rentrer dans le vif du sujet et d'avant d'être au téléphone avec votre prospect. C'est une phase de préparation. La phase de préparation, le minimum, c'est de se renseigner sur son prospect, d'aller voir son profil s'il est sur LinkedIn, d'aller voir son profil s'il est sur Viadeo, d'aller regarder les news de son entreprise et surtout, si vous avez fait euh, un tunnel de vente et si vous avez un questionnaire, comme je vous le conseille dans d'autres vidéos, vous allez devoir bien, bien lire son questionnaire et euh, repérer les termes qu'il utilise pour pouvoir les utiliser derrière, dans votre entretien. Donc, c'est important de préparer votre rendez-vous, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi que vous soyez dans un état d'esprit extrêmement positif. Ça m'arrive, moi, des fois, de prendre mon téléphone, j'ai une journée difficile, même avant de faire une vidéo, des fois, je suis fatigué ou alors je suis trop enthousiaste et je sais que je vais m'emballer et que la vidéo va être difficile à suivre. C'est la même chose pour un entretien commercial. Apprenez à être extrêmement positif, mais en même temps, à poser votre voix. Si vous avez bu trop de café... Peut-être euh, préférez attendre un petit peu avant de faire le call. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que vous soyez dans une très grande positivité et que euh, le call soit euh, agréable pour votre prospect. On dit souvent qu'il faut sourire avant de faire une vidéo, sourire avant de prendre un coup de téléphone avec un prospect. C'est une réalité. Forcez-vous à souffrir. à euh, souffrir, non. À sourire, pardon. Et euh, euh, préparez-vous pour votre entretien. Alors, l'étape 1 d'un rendez-vous commercial, technique, de cette technique de vente, c'est capter l'attention. Il faut absolument vous capter l'attention de votre prospect parce que votre prospect, il est peut-être en train de faire autre chose. Il est peut-être comme vous, en train de sortir d'un autre rendez-vous. Il a peut-être d'autres choses en tête. Il est peut-être en retard sur un dossier. Donc, la guerre, le nerf de la guerre pour vendre, c'est de capter l'attention. Alors, pour capter l'attention, il y a plusieurs façons. Déjà, le ton de votre voix, la façon dont vous allez décrocher votre téléphone, la façon dont vous allez accueillir votre prospect au téléphone va faire toute la différence. Soyez positif, soyez enthousiaste à l'idée de lui parler. Mettez un petit peu d'énergie, ça c'est une première chose. Et surtout après, vous allez pouvoir mettre en place ce que j'ai déjà expliqué, le fameux pattern interrupt. Votre prospect, il va être habitué à ce que des commerciaux dans votre domaine lui présentent tout de suite le produit, lui présentent tout de suite qui ils sont, etc., euh, bonjour, je suis Florian de telle entreprise, etc., etc. Et on est une entreprise. Et vous allez enchaîner. Faites pas ça. Moi, j'aime bien en fait prendre mon prospect et lui dire, ah, vous lui dire quelque chose qui qui, qui s'attend pas à recevoir. Euh, par exemple, si je sens qu'il est un petit peu fatigué, qu'il n'est pas encore complètement concentré, qu'il m'écoute pas. Je veux dire, peut-être que je vous dérange, peut-être que je vous rappelle plus tard, ou plutôt essayer toujours dans la positivité, lui dire, je peux peut-être vous aider à... Vous êtes en train de terminer quelque chose, je peux vous aider à, à faire quelque chose, je peux peut-être vous conseiller. Déjà, voilà, vous allez le euh, le reconnecter. Après, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est un petit compliment. Comme je me j'ai pris le temps généralement de me renseigner sur le profil, j'essaie de chercher quelque chose de positif et je vais lui dire au téléphone, au début, je vais dire, avant de commencer l'entretien, je voulais vraiment vous dire quelque chose. J'ai regardé votre profil LinkedIn. J'ai adoré la façon dont vous avez présenté votre offre. Franchement, ça donne vraiment envie de travailler. Et du coup, je suis enthousiaste à l'idée de discuter avec vous et de découvrir votre produit parce que vraiment, ça m'intéresse. Lui montrer aussi votre intérêt, c'est important. Euh, donc le petit compliment, le pattern interrupt et la persuasion. Il euh, y a plusieurs choses que j'utilise dans la persuasion. Le premier, c'est que je signe un pacte avec mon prospect en lui disant, j'imagine que vous n'avez pas envie de perdre votre temps et vous n'avez pas envie de me faire perdre mon temps. Donc s'il y a un moment donné dans le call dans notre discussion, vous sentez que il n'y a pas le feeling, que vous avez pas envie de travailler avec moi ou que simplement vous avez envie de me dire non parce que c'est pas ce dont vous avez besoin, vous avez le droit, je vous en prie, faites-le. De la même façon, je suis pas ce type de commercial où je vais trop parler et je vais pas vous laisser l'opportunité euh, de parler. Donc n'hésitez pas à me couper à un moment donné, posez-moi les questions et je vais vous poser une question, est-ce que vous êtes bien installé Parce que c'est très important, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des études qui ont été faites, et si vous êtes mal installé, si vous êtes sur une chaise trop dure, si vous êtes dans un endroit trop bruyant, vous n'allez pas pouvoir m'écouter, c'est euh, scientifique, et surtout vous allez donc peut-être me faire perdre du temps et le vôtre, donc je vais vous demander si vous pouvez de vous mettre dans un endroit confortable. En fait, ça, les gens sont pas habitués euh, à entendre ça et c'est une réalité. Si il y a une étude qui a été faite, euh, que je regardais l'autre jour euh, sur, euh, sur un reportage, et en fait, si vous vous asseyez sur une chaise trop dure, vous aurez plus tendance à dire non à une vente que si la chaise est confortable. Je connais pas les pourcentages, etc., mais c'est juste pour vous dire que euh, c'est une réalité et que c'est important de faire ça. Donc l'étape. Première, c'est de recapter l'attention et je veux que la personne soit euh, vraiment très, très attentive. La deuxième, c'est de lui faire une promesse. Une promesse pour ce call, une promesse qui correspond à son besoin et une promesse où vous allez utiliser le même langage que lui. C'est pour ça que c'est important de vous être préparé puisque vous allez repérer la façon, par exemple, si je charge des clients, il va me dire peut-être j'ai besoin de plus de clients, mais il peut aussi me dire j'ai besoin de plus de prospects, j'ai besoin de plus euh, d'activités, j'ai besoin de plus de signatures, j'ai besoin de plus de deals, peut-être qu'il va utiliser un certain terme, et dans ma façon de lui faire ma promesse, je veux dire, bon, là, aujourd'hui, l'objectif de ce call, c'est de voir ensemble comment je peux vous aider et comment je vais vous aider à avoir plus de deals euh, au téléphone et surtout si ma méthode correspond à vos besoins. Donc je vais lui faire une promesse en utilisant les mêmes noms, les mêmes mots et je vais lui décrire la façon dont le call va se passer. Donc ce qu'on va faire c'est que moi je effectivement aujourd'hui, je suis capable d'aider des personnes comme vous, c'est pour ça que j'ai regardé votre profil, je sais exactement résoudre votre problème et là je lui explique son problème mais j'ai besoin de euh, m'assurer que euh, nos profils sont compatibles, que vos besoins sont les vraiment les besoins que j'ai compris. C'est pour ça que je vais vous demander de m'expliquer votre problématique, où vous en êtes, etc. Et là, on passe à l'étape 3. L'étape 3, c'est euh, lui euh, poser des questions, questionner son besoin, l'écouter et challenger euh, la façon dont il pose euh, ses problèmes, lui dire par exemple, bah j'ai besoin de plus de plus s'il vous dit j'ai besoin de plus de trafic sur mon site internet, par exemple, je vais moi lui challenger en lui disant, vous avez vraiment besoin de plus de trafic Vous avez vous pensez que vous avez besoin de clients et Puis après, je vais lui poser la question, est-ce que vous pensez que vous avez fait aujourd'hui tout ce qui était dans votre pouvoir, en termes de connaissances et en termes euh, d'énergie et euh, d'engagement, pour avoir plus de clients Donc je vais challenger, je vais lui poser des questions, L'étape 4, qui est en même temps que l'étape 3, il va falloir créer des émotions auprès de votre prospect en lui faisant deux types d'émotions, des émotions positives et des émotions négatives. Alors, Je vous conseille de commencer par les émotions négatives en lui disant, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si vous n'arrivez pas à trouver ces nouveaux clients. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait si vous n'étiez pas capable de vendre autant, euh, d'atteindre vos objectifs commerciaux Est-ce que vous, en, vous vous sentiriez bien si vous aviez la possibilité de devenir un meilleur commercial Si vous pouviez décrire votre situation de commercial idéale, si vous, votre profession idéale, -ce, comment vous la décririez Donc, vous allez créer comme ça. Dans, en même temps que vous avez challengé, vous avez créé des émotions négatives et des émotions positives. Commencez par les négatives pour pouvoir après revenir sur les euh, les positives. Donc là on est rendu à l'étape 4, c'est-à-dire qu'en même temps l'étape 3, vous êtes en train de le challenger et le questionner, étape 4, vous allez lui faire euh, lui, lui, lui passer des émotions. L'étape 5, il va falloir lui prouver que vous êtes vraiment capable de résoudre la problématique qui vient de vous décrire. Donc, vous allez réutiliser ces mots. Mais ce qui est super important, c'est, on dit souvent, ne me, ne me dites pas que vous êtes capable de euh, m'aider ou de résoudre mon problème, mais prouvez-moi que vous êtes capable. Et c'est là, c'est de votre responsabilité, c'est d'où la préparation. C'est que dès le départ, vous avez dû, vous avez dû prévoir trois ou quatre cas, même deux cas clients que vous allez pouvoir décrire avec les résultats pour pouvoir montrer, prouver à votre client que euh, vous êtes vraiment capable de l'aider. Et que vous avez de l'expérience dans ça, dans dans son problème et que c'est vraiment euh, la solution, c'est vraiment la vôtre. Alors peu importe ce que vous vendez, si vous vendez des voitures, on peut dire bah oui justement j'avais une famille qui avait la même situation l'autre jour, qui hésitait sur la même chose que vous et qui finalement en fonction de ça ils ont tant pris ce SUV là plutôt que euh, euh, le break parce que ils partaient souvent en vacances dans des chemins un petit peu étriqués, un petit peu euh, difficiles. Peut-être que c'est votre cas. Est-ce que c'est votre cas Voilà, vous montrez que vous avez déjà traité des cas similaires mais vous le montrez, vous le dites pas ça sert à rien de dire oui alors on est des clients par exemple le pire c'est les commerciaux qui vont dire on est beaucoup de clients de, de similaires à vous on a beaucoup d'autres agences ou beaucoup d'autres clients qui font la même chose que vous mais ils le prouvent pas on s'en fiche que vous le disiez montrez-moi, prouvez-moi que c'est une réalité dès lors que vous avez réussi à lui donner des raisons du croire et qu'il l'a validé c'est important que votre client valide que euh, vous euh, êtes capable de l'aider, vous allez passer à l'étape 6, qui est l'étape de responsabiliser. Donc là, vous devez prendre une posture en disant, écoutez, donc j'ai bien compris, c'est ça, ça, ça, je pense que euh, vous avez compris, je pouvais vous aider et tout, j'aimerais qu'on reprenne ensemble vos objectifs et qu'on les responsabilise. Aujourd'hui, vous voulez atteindre cet objectif-là. Vous voulez augmenter vos ventes, vous voulez partir en vacances avec votre famille, etc. etc. Est-ce que j'ai bien compris Oui. Est-ce Donc, on va passer ce qu'on appelle dans un « yes set ». Vous devez que vous devez faire en sorte que votre client vous réponde « oui, oui, oui, oui ». Et euh, vous allez dire « et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous permettre, si j'ai la solution, de ne pas l'accepter » Qu'est-ce qui pourrait faire que vous voudriez pas l'accepter Vous allez le responsabiliser. Avant de lui présenter votre offre, vous allez responsabiliser votre prospect. Donc ça veut dire qu'il faut lui dire, aujourd'hui concrètement, vous n'avez probablement pas le droit de refuser mon offre, sauf si bien sûr, vous avez une offre qui est complètement à côté de la plaque avec son besoin, mais dans ces cas-là, soyez honnête et dites-lui. Mais là, il faut que vous lui montriez qu'il a euh, pas le choix, que c'est la bonne offre, etc., etc. Et derrière, donc étape 6, on responsabilise, on lui fait dire, qu'il ne peut pas euh, refuser votre offre. Étape 7, on va closer la vente. On va vendre. Je comprends pas, des fois je vois des commerciaux qui n'ont pas d'étape 7 ou alors qui n'ont qu'une étape 7. C'est-à-dire qu'ils font que vendre. Donc ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Parce qu'ils n'ont pas prouvé à leurs clients, déjà ils n'ont pas fait de promesses, ils n'ont pas prouvé à leurs clients qu'ils étaient capables de leur euh, répondre à leurs problématiques. Non Mais il y en a d'autres qui oublient ça. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent, ils disent bon ok, maintenant qu'on est d'accord, très bien. Bon bah on se rappelle la semaine prochaine. Euh, pourquoi vous vendez pas Pourquoi vous vendez pas à ce moment-là C'est pas possible si vous vendez et, et, euh, et vous lâchez l'affaire trop vite. Même euh, moi, je l'étais la semaine dernière en train de regarder une voiture. Le vendeur, il m'a il m'a bien parlé, il m'a bien trouvé une promesse, etc. etc. Et puis il a pas closé. Je suis parti et je me suis dit bon bah c'est bizarre quand même. Il a il a pas closé. J'avais pas. Euh, euh, obligatoirement l'envie d'acheter la voiture tout de suite, mais je ne l'avais pas montré dans mon entretien, et c'était sûr qu'il aurait pu euh, probablement me closer la vente. à l'inverse, euh, j'ai été acheter une nouvelle caméra pour la chaîne YouTube il y a quelques temps euh, dans un magasin spécialisé, j'étais persuadé que j'allais acheter sur Internet, je ne voulais pas closer, et finalement je l'ai acheté dans la boutique parce que le vendeur il a rien lâché, il a fini par closer, et il a fait un très bon script de vente. Et comme en plus je l'ai senti qu'il avait fait un super script de vente, etc j'ai eu envie de dépenser euh, un tout petit peu plus d'argent pour euh, l'acheter dans sa boutique plutôt que de l'acheter sur Internet. Donc, il faut pas avoir peur de closer. Alors, comment on va closer Moi, je vous conseille une chose. Il y a des, plusieurs études scientifiques qui l'ont prouvé. Et vous verrez, beaucoup de son d'entreprises le font. Je vous conseille de toujours proposer trois options à votre client. Une pas très faible, une qui il va se dire non, mais pas du tout celle-ci, parce que, pff, voilà, ça résout, ça résout que 5 à 10% de mon problème, même si elle est pas chère. Une ultra haut de gamme, en disant, ah ouais, mais là, pff, vraiment, euh, c'est génial, hein, c'est c'est le top du top du top du top, je peux pas. Et la centrale, celle où vous faites le plus de marge, celle que vous avez envie de vendre, c'est la vente centrale. Parce que si vous faites qu'une seule offre, vous dites, bon voilà, bah, j'ai envie de vous proposer ça. Sa réponse, c'est oui ou non. Dès lors que vous si vous proposez deux heures il va vous répondre celle-ci ou celle-ci. Mais regardez si vous allez chez McDonald's euh, ou si vous achetez des pop-corns au cinéma, par exemple, on vous euh, dit toujours, si on vous dit il y a le petit et le grand, vous vous dites, ah le grand, euh, non, non, euh, je ne veux pas grossière donc moi, je prends souvent le grand dans mes vidéos, vous verrez. <rire> Mais euh, vous avez dire non, le grand non, donc je vais prendre le petit. En fait, quand vous faites que deux offres, les gens vont directement, généralement, vers l'offre la moins chère. Maintenant, si je vous dis, il y a un small, un XXL, donc truc énorme, et un regular. D'ailleurs, ils l'appellent tous regular ou euh, normal, ou euh, normal size, ou normal, taille normale, etc. Ben vous allez prendre l'offre du milieu. Et c'est sur l'offre du milieu qui font le plus d'argent, c'est celle qui est la plus optimisée, et c'est celle que vous allez prendre. Donc proposez toujours une offre en trois temps. Par contre, votre seul objectif, c'est de closer la vente, d'avoir un oui. Alors, euh, vous pouvez avoir un engagement seulement oral et tout de suite par email, ensuite euh, lui envoyer euh, le contrat, hein, le, les, les, les feuilles d'engagement et euh, la facturation. Mais voilà, euh, ce qu'il faut, c'est que vous ayez un seul objectif, c'est de lui faire choisir une offre et de lui dire qu'il s'engage sur une offre. Donc trois offres, c'est vraiment très puissant. Je ferai une autre vidéo sur le, sur le sujet, mais c'est vraiment bien d'avoir trois offres. Et donc là, vous avez vos sept étapes. C'est-à-dire qu'au départ, huit étapes, si vous voulez, vous vous êtes préparé, vous avez, fait, vous avez capté son attention, vous lui avez fait une promesse, vous l'avez écouté, questionné, challengé vous lui avez euh, fait avoir des émotions, donc il a eu des émotions, et donc du coup, on achète des émotions, hein. on n'achète pas euh, un produit ou des spécificités, on achète des émotions qui sont derrière l'achat. Pourquoi quelqu'un veut acheter une formation sur la vente, parce qu'il veut devenir un meilleur commercial. Mais pourquoi il veut devenir un meilleur commercial Parce que son émotion, c'est que derrière, il va gagner plus d'argent, il va pouvoir partir plus souvent en vacances avec sa famille, il va pouvoir offrir je sais quoi, il va pouvoir s'acheter la voiture de ses rêves, etc., etc. Mais il faut aller chercher des émotions. Donc il faut vraiment creuser l'émotion. Vous euh, euh, l'avez responsabilisé, vous avez euh, closé la vente, donc vous avez terminé votre call, il est terminé, vous avez euh, réussi à l'enthousiasmer. Il faut aussi euh, lui expliquer que vous avez beaucoup d'enthousiasme à travailler avec lui. Si c'est le cas, vraiment, mettez-le euh, dans la conversation. Dites-moi, j'ai vraiment envie de travailler, j'ai envie, j'ai trois idées euh, pour qu'on puisse travailler ensemble. Vraiment, j'ai envie qu'on choisisse une solution ensemble. Étape, euh, option 1, option option 3. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus C'est sûr que l'option 3, bah, c'est l'idéal parce que c'est vraiment celle où on va pouvoir avoir nos résultats. Et le, le, le client il va dire « Ouais, mais moi, je peux pas la payer parce qu'elle est vraiment trop chère, etc. » bon, bah, Dans ces cas-là, ce qu'on appelle un « down dans ces cas-là, je vous conseille plutôt de prendre celle du milieu où déjà on aura des bons résultats et on pourra travailler ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous suivez ces, cette étape, vous allez vraiment, vraiment vendre beaucoup plus que vous. Vous pouviez vendre avant, c'est vraiment la technique universelle de vente, c'est la technique de vente universelle pour pouvoir euh, augmenter vos, euh, vos techniques, il n'y a pas 50 000 façons de vendre, c'est celle-ci qu'il faut utiliser. Petit bonus, ne parlez jamais de vos concurrents, même si c'est votre prospect qui parle négativement de vos concurrents, ne rentrez pas dans le jeu. En fait, il y a une étude qui a été faite, qui, qui, qui a prouvé que dès lors que vous allez critiquer votre concurrent, même si c'est euh, votre prospect qui essaye de vous faire dire des choses euh, négatives, euh, vous allez perdre la vente, parce qu'il va se concentrer sur les effets négatifs que vous avez dit, etc. Donc vous n'allez pas perdre la vente, mais en tout cas vous allez considérablement diminuer vos chances. Donc bottez systématiquement en touche les gens qui parlent de vos concurrents, et, euh, et à la limite peut-être même, on vous parle de vos concurrents, dites mais on n'est pas vraiment concurrent parce qu'on n'est pas sur le même secteur euh, et stop et euh, bon bah voilà moi je connais pas ce qu'ils font je sais qu'ils ont euh, peut-être des choses de valeur en tout cas ils vendent ce qu'ils ont envie de vendre moi je sais ce que je vends je sais comment je peux vous aider et c'est super important qu'on se concentre sur nous ensemble puisque aujourd'hui vous êtes au téléphone avec moi euh, autre chose aussi que j'avais envie de vous dire, c'est votre attitude. C'est pas parce que vous êtes au téléphone que vous ne devez pas avoir une attitude de quelqu'un qui est là pour conseiller, pour challenger, pour aider à résoudre une problématique. Alors je sais que ces techniques de vente marche aussi bien en physique que euh, en, par téléphone. Mais si vous êtes par téléphone, par pitié, faites attention à votre voix, restez concentré, lisez pas vos emails en même temps que vous êtes en train de téléphoner. Voilà, responsabilisez-vous aussi. Si vous n'arrivez pas à vendre, c'est probablement que vous avez un comportement qui n'est pas bon et euh, donc euh, revoyez vos, euh, vos méthodes de vente, vos techniques de vente et utilisez cette technique de vente en cette étape puisque vraiment, si vous la maîtrisez, si vous vous entraînez dessus, vous aurez tous les résultats que vous avez besoin. C'est super simple et surtout, vous pourrez vendre des produits très très chers puisque c'est la même étape, la même euh, technique de vente. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez euh, apprendre à devenir un meilleur vendeur, si vous voulez apprendre à créer des tunnels de vente pour ne plus jamais avoir besoin de prospecter, si vous voulez apprendre à faire de la publicité sur Facebook, de la publicité sur LinkedIn, de la euh, si vous voulez apprendre à maîtriser les réseaux sociaux pour mieux prospecter et mieux vendre et encore une fois ne plus jamais avoir besoin de prospecter, abonnez-vous à cette chaîne Cliquez sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner lorsque vous vous serez abonné pour recevoir les notifications, pour avoir toutes les vidéos, euh, tous les cours euh, et les techniques de vente que je vais vous partager. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre prospection commerciale et beaucoup de succès dans votre business. Et je vous dis à très vite.